Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Denis Pernin, je suis le responsable de l'agence de sim immobilier à Salanche, en Haute-Savoie. Salanche est une commune de la communauté de communes du Pays du Mont Blanc, qui regroupe à peu près 40 000 habitants. C'est une région très dynamique, puisque nous avons la chance d'avoir une activité industrielle importante, mais également des services et du tourisme. Le marché immobilier est lui aussi très dynamique avec une forte demande et une grande migration de population qui vient chercher du travail dans notre belle région. Nous avons la chance d'être situé à proximité de la Suisse, de l'Italie, mais également de la belle ville d'Annecy, Chamonix et évidemment Megève. J'ai créé l'agence en 2010. Actuellement nous sommes 8 personnes, moi y compris. Il y a 5 commerciaux dédiés à la transaction immobilière, une conseillère à la location et une assistante commerciale. Chez Sim Immobilier à Salanche, nous sommes spécialisés dans la transaction immobilière, que ce soit les maisons, les chalets, les terrains, mais également les locaux commerciaux, les bureaux et les commerces, ainsi que la location et la gestion immobilière. Et nous avons une spécialité dans le viager. Nous proposons à nos clients un service personnalisé. Nous avons à cœur de leur apporter des conseils au niveau juridique, patrimoniaux, mais également tout ce qui est suivi de chantier, accompagnement dans les travaux. Et puis nous rédigeons nos compromis de vente et assurons la signature via un système de signature électronique. Alors, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous serons heureux de vous accueillir dans nos locaux, sans de l'hôtel de villa à Salanche. A très bientôt